narrateur est, est, est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vit à Paris, euh, qui vit de petits expédients, comme on dit principalement la nuit et qui un jour en fait va être confronté dans l'ouverture du livre en fait à une sorte d'événement comme ça, de phénomène qui va le, le questionner au fond sur, sur son désir et, et, et lui étant empêtré comme ça dans, dans une sorte de refus quant à celui-là, euh, va décider de prendre la fuite. Et pour prendre la fuite, il va aller en Espagne, euh, sur la Costa Dorada, voilà, c'est le nord de, de la côte méditerranéenne. Et là, il y re retrouve un ami qui est également en fuite. Euh, et, et à partir de ce point, il y a une sorte, au fond, de, de je sais pas, d'initiation, euh, qui ne mène pas nécessairement à, à quelque chose de précis, mais qui semble pouvoir, euh, comme ça, euh, approfondir, ouvrir euh, euh, sa personnalité sur, sur ses désirs, sur, sur sa mémoire, sur, sur son histoire personnelle. J'ai pris pour narrateur un, un jeune homme qui ne semble avoir une mémoire comme ça, euh, très puissante et surtout qui, qui n'est même pas la sienne comme ça, c'est comme s'il était complètement habité comme ça par, par cette mémoire, alors qu'elle, effectivement, on pourrait dire ne lui appartient pas. Mais en fait, cette mémoire, c'est l'histoire d'un de, de, de, parent proche à lui qui est décédé euh, lors de l'épidémie de sida dans, dans les années euh, 80. Et, et également un écrivain comme ça du, du siècle passé également, qu'il ne connaît pas très bien, enfin qu'il n'a jamais rencontré. Mais ces deux personnages... Euh, incarne euh, un passé qui ne passe pas comme ça et qui le rend euh, infiniment mélancolique et, et, et presque inapte, euh, inapte à la vie moderne comme ça, dans, une, dans un monde qui, qui est quand même fabriqué dans l'oubli, comme ça, dans une sorte d'accélération des événements lui c'est une erreur, quoi. un type comme ça qui, qui promène avec lui presque 100 ans d'histoire. Et, et c'est très douloureux, pas, je veux dire, il n'est pas historien, c'est un truc comme ça qui vient par flash, qui l'inquiète. Le, qui hein. L'extrait c'est vrai qu'il n'est pas, pas exactement représentatif, euh, il y a une part de, de baroque et de flamboyance dans l'extrait parce qu'en fait, euh, dans l'expression de son désir, il y a une violence, il y a une sorte d'éblouissement, vous voyez, quand il, quand il voit des hommes, etc. Et, et donc je voulais attraper ça, et en attrapant ça, j'ai beaucoup, beaucoup lu euh, Yukio Mishima, vous voyez, qui qu cette langue comme ça, baroque, parfois ridicule, parfois, parfois spectaculaire. Et, et donc c'est vrai que j'ai j'ai pris du plaisir à, à inventer le désir par la langue et donc à cet endroit là mais à d'autres endroits aussi il y a une façon pour moi d'utiliser une sorte de flamboyance d'écriture pour pour désirer pour pour, pour pour oui pour désirer pour accélérer comme ça ce sentiment de de voir et de et presque de saliver hein euh, après le, le récit euh, euh, dans son ensemble, n'est pas exclusivement composé de moments comme ça. Mais c'est vrai que, que, que je crois que la langue a peut-être une, euh, je ne sais pas si c'est une oralité, mais euh, oui, un rythme, une elle cherche la sentence. Vous voyez, elle cherche le, le, le, la sentence qui, qui provoque ensuite un, un silence, un calme.